Cette vidéo va porter sur les élévations négatives Alors tout d'abord, un petit rappel sur ce qu'est une élévation Alors, une, une élévation est le petit numéro qui se trouve en haut à droite d'un nombre euh, ou d'un chiffre Ainsi, 2 avec un petit 6 en haut à droite, c'est 2 puissance 6 alors, qu'est-ce qu'une puissance Une puissance, c'est quand on multiplie le numéro, donc là, 2, euh, 3, 4, par autant de fois par lui-même que sa puissance. C'est-à-dire que là, c'est 6 fois, là, c'est 3 fois, et là, c'est 2 fois. 2 puissance 6 est donc égal à 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, soit 64. Donc 2 puissance 6 est égal à 2 fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, fois 2, ce qui est égal à 64. 3 puissance 3 est donc égal à 3 fois 3, fois 3. Parce qu'on multiplie 3, euh, on fait 3 fois 3, 3 fois. On fait 2 fois 2, 6 fois. On fait 4 fois 4, 2 fois. Donc là, c'est 4 fois 4. Ainsi, 3 fois 3 étant égal à 9, et 3 fois 9, 27. 3 puissance 3 est égal à 27. 4 fois 4 est donc égal à 16. Voilà ce qu'est une puissance. Reprenons maintenant notre 2 puissance 6 et mettons sa puissance au négatif, ce qui fait 2 puissance moins 6. Avant de résoudre ça, sachez tout d'abord qu'il existe une formule à connaître pour exécuter, pour, pour calculer des puissances négatives. A puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n. Ce qui change, on sait faire puissance n. C'est ce qu'on a fait juste avant. Mais on ne sait pas faire puissance moins n. Eh bien, il suffit juste de mettre 1 sur a puissance n alors ici a c'est 2 moins n c'est moins 6 donc 1 reste 1 sur 2 puissance 6 tout à l'heure nous avions dit que 2 puissance 6 est égal à 64 ce qui fait 1 sur 64 64 Nous avions aussi 3 puissance 3, qui est maintenant 3 puissance moins 3, et 4 puissance 2, maintenant 4 puissance moins 2. Nous allons aussi les faire pour montrer comment cela fonctionne bien. Alors, a puissance moins n est égal à donc 1 sur a puissance n. On avait dit que 3 puissance 3 est égal à 27, ce qui fait 1 sur 27. 4 puissance moins 2 maintenant. 4 puissance 2 est égal à 16, ce qui fait 1 sur 16. Vous voyez cette formule a puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n peut être appliquée plus ou moins rapidement. La formule A puissance moins n est égal à 1 sur A puissance n est à retenir par cœur.